Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel numéro de Côté Comics, j'espère que vous allez bien et que vous êtes à jour dans vos lectures parce qu'on va en remettre encore une bonne couche. Alors à ma droite, il est grand, il est fort, il est grand, il est beau et surtout, il est grand. Il s'agit de Julien. Bonjour Julien. Bonjour Jeff. Est-ce que tu vas bien Je vais super bien. Super bien, genre super mal. Super ok, mal. ça c'est déjà pas mal. Ça commence bien à direct là. Bah carrément, bah ouais, mais ouais. carrément. Et à ma droite, il y a David, j'ai dit là à gauche, donc je vais dire là à droite, c'est tant pis, c'est pas grave, c'est David, donc fondateur et trésorier de Bacassos, qui sera aujourd'hui notre chroniqueur. Bonjour David. Bonjour, Bonjour. David. Est-ce que tu Bonjour. vas bien Bonjour. aussi Nickel. Nickel, ouais. donc, pas super nickel, mais nickel. Nickel. Super, pas, c'est super. Donc David qui tout à l'heure nous parlera des films méconnus de super-héros. Exactement. Voilà, donc, tout un programme. Et donc à commencer avec l'actu, Julien. Toujours. Toujours, toujours. Avec toujours. plein. Là, on commence par le cinéma et la grosse news émission, c'est-à-dire l'arrivée de Spider-Man chez Marvel. Et oui, voilà, donc, euh, pour rappel, so, euh, Sony avait les droits de Spider-Man, donc les droits cinématographiques de, de Spider-Man, donc celui qui faisait les films, et il y a maintenant une collaboration entre les deux, entre euh, Sony et Marvel, ce qui fait qu'on va pouvoir avoir, en fait, eh ben, euh, Spider-Man chez Marvel, mais aussi et surtout, en fait, que c'est euh, donc Marvel qui va avoir les droits créatifs, donc le, la direction créative des prochains films Spider-Man, parce que oui, il y aura un prochain film Spider-Man en juillet 2017, sauf que là, ce sera Out, Andrew Garfield, qui va être remplacé donc par un nouvel acteur. Sniff. Sniff, voilà. Sniff. On ne sait pas, il voilà, y a des rumeurs comme quoi il serait afro-américain, bon, voilà. on ne sait Mais pas quoi ce qui ouais. va se passer. Euh, voilà, on, donc en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Du coup, on devrait avoir euh, Spider-Man qui va débarquer. On ne sait pas quand exactement, on pense à Civil War, sûrement. On verra à quel moment il débarque euh, l'univers de Marvel. On note aussi que Sinister Six, donc le, le spin-off de Spider-Man, est toujours d'actualité. Il a peur poussé, repoussé, mais il est toujours d'actualité. Il doit bien exister. Et voilà pour Spider-Man. Et on en parle juste après, dans un débat enflammé. On enchaîne avec DC et Aquaman, qui arrive lui aussi euh, dans Justice League. Non, pas Justice League, pardon, dans Batman contre Superman. Bon, C'est un peu le bordel. Ouais, C'est un, un peu peu Justice League. <rire> et qui sera interprété par Jason Momoa. Momoa. On se bourrer. Euh, c'est Zack Snyder, exemple, le réalisateur, qui a teasé une, une photo du, du, de l'acteur en costume, plus ou moins, avec Unicef les 7 comme, euh, comme tagline. Unicef les 7, ça peut être soit les 7 membres de Justice League, soit les 7 royaumes de l'Atlantis. On ne sait pas trop. Donc, Aquaman qui arrive et qui aura lui après un film solo en 2018. Euh, un petit point sur les trailers, le trailer des 4 fantastiques. Le film qui arrive, mine de rien, euh, au mois d'août, le 5 août 2015, mine de rien, euh, c'est bientôt. Donc, réalisé par Josh Trank, et le premier trailer est sorti. Voilà, vous pouvez le voir peut-être à lien par-ci, par-là, pour aller le voir. Et aujourd'hui même est sorti le trailer d'Avengers et de Vultron, le trailer ultime, ça y est, c'est le bon, allez le voir. Euh, et le film sort le 22 avril, c'est tout bientôt, on y sera tous, comme des fous. Oui On enchaîne avec les séries télé, on parle un petit peu d'une série qui s'est pas, pas trop fait de bruit par rapport aux autres. C'est Powers, adaptation du comic book de Brian Michael Bendis et Michael Avon Homing. Euh, qui suit donc deux policiers d'une brigade criminelle qui s'intéressent à des cas euh, où il y a des super pouvoirs et des super héros. Donc la série arrive sur le PlayStation Network à partir du 10 mars. Donc voilà, euh, pour les personnages, Christian Mocker est interprété par Charlotte Colplay et Dina Pilgrim par Suzanne Eward. Pour ceux qui connaissent, voilà, pour, les, pour les connaisseurs. Et je finis les série en disant que Agents of Shield, donc la seule série Marvel actuelle, avant que Daredevil arrive, etc., sera diffusée en France sur W9 à partir du 18 mars. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Très bonnement. On passe aux comics. Accrochez votre ceinture, c'est la fin des New 52 annoncée par DC Comics. Oh. Donc je vous rappelle que DC euh, bouge ses bureaux de la côte est à la côte ouest euh, au mois d'avril et mai. C'est là qu'on aura l'événement Convergence et après ça, fin des New 52. 25 des séries actuelles vont rester en place. Par contre il y aura 24 nouvelles séries, ce qui amène à 49 séries plus 52. Voilà, c'est la fin du film. <rire> euh, alors au niveau des changements, c'est là qu'il faut accrocher votre stature. Euh, Jeff Jones quitte le titre Superman, qui l'a relancé avec John Romita Jr. Au scénario, on va retrouver Jin Luen Young alors que John Romita Jr. reste lui au dessin. Brian Hitch, l'excellent dessinateur d'Ultimate notamment, va reprendre à lui seul la série Justice League of America. Ça va faire mal sur les délais, on a avis. Garfénis revient chez DC Comics avec John McCree pour une mini-série Section 8. Et enfin Constantine, devient Constantine The Hellblazer et sera écrit par Ming Doyle, qui est dessinatrice normalement, et dessinée par Riley Rosmo. Au niveau des autres titres, il va y avoir des transformations du genre Batman et Robin va devenir Robin, son of Batman, qui va se concentrer sur un personnage qui est peut-être revenu depuis. Le... Voilà, bref, euh, Redwood and the Outlaws va devenir Redwood, Arsenal et Starfire, donc deux séries. Euh, on a aussi Earth 2 qui va être de, euh, devenir Earth 2 Society. Euh, niveau annulation, Supergirl et Justice League Dark, entre autres, sont annulés. Et pour une nouvelle série, donc là on y a Black Canary, Batman Beyond, Cyborg, Green Lantern, Lost no Army, Doctor Fake, Martian Manhunter, Midnighter et We Are Robin. C'est plein de Robin, je pense que ça va être Et Batman Beyond, enfin voilà. Parce qu'on veut dire enfin. Une vraie série. Euh, bah ouais, quand régulière. même, il serait temps. Il y pas mal de retours d'anciens personnages comme Dr. Fate. C'est ça, qui vont avoir leur série, du coup, qui n'était plus trop bien mmh. avant, forcément, comme Ça peut être intéressant. Et avec les dernières, on finit avec les nouvelles mini-séries. On a aussi assez bizarre. On va avoir Batmite, la petite chauve-souris. Oui, c'est le petit truc. Euh, ouais. Bizarro <rire> et Harley Quinn Power Girl. Bizarro. Voilà, des mini-séries assez particulières. Par contre, j'ai teasé tout à l'heure en parlant de Spider-Man. Mmh. Donc pour le débat qui arrive maintenant, euh, ma question est la suivante. Est-ce que c'est une si bonne chose, finalement, que Spider-Man rejoigne l'univers cinématographique de Marvel Alors, je demande ça parce que je ne suis pas forcément un grand fan, moi, de Spider-Man, enfin, c'est personnel. Ça, ça, ça... ça se voit derrière toi. J'ai toujours un hein, mal avec lui, oui. oui. j'ai Spider-Man <rire> et Iron Man, alors que les deux, c'est pas. Euh, mais par contre, je me demande, du coup, on a un univers Marvel qui est déjà bien installé, euh, des personnages qui ont déjà été, euh, qui ont eu des films solo, etc., on va avoir un civil war avec beaucoup de personnages Marvel. Est-ce que finalement, c'est une si bonne chose d'avoir un Spider-Man qui arrive comme à cheveux sur la soupe comme ça Et même si effectivement, les gens ont vu les films de Sony, est-ce que de la produire comme ça un peu à l'arrache, c'est une bonne chose Alors qui commence ouais. Vas-y. Eh bah David. Faisons-le parler un peu. Bah alors C'est ce vraiment un problème qui, qui se pose là, parce que vu qu'on a deux trilogies, en, on va dire une trilogie, la trilogie de Sam Raimi, qui posait déjà des certains, certaines bases, et la trilogie, plutôt les deux films avec Andrew Garfield qui sont sortis et qui ont posé un nouvel univers derrière, qui avait déjà rien de cohérent entre les deux, on passe sur un Spider-Man qui fait partie de l'univers Marvel, mais qui arrive, comme tu disais, comme un peu un cheveu sur la soupe. Parce qu'il a une importance essentielle dans Civil War, dans le comics, parce qu'il est quasiment l'élément déclencheur de, un, bah de la guerre, de l'affrontement. Et là, du fait qu'on ait déjà, dès le départ, eu euh, sur le premier film Tony Stark qui avouait être Iron Man, qui était un des éléments aussi euh, de Civil War, on perd vraiment en, en importance et en intensité à ce niveau-là concernant le, le personnage. Donc il y a du bon, parce que euh, ça reste un personnage emblématique et, si, et ils sont obligés de le faire évoluer. Donc là, on, passe on passerait d'un Peter Parker qui était dans Civil War, s'ils veulent évoluer, on passera sur un Miles Morales, qui est totalement nouveau en termes d'univers et qui, euh, qui ne fait, fait pas partie de l'univers Civil War. Donc ça c'est particulier. – Miles Morales qui est le Spider-Man de l'Univers Ultimate, voilà. dans les comics. Bah – De mon côté, euh, je vois pas vraiment en quoi c'est choquant, on va dire. Alors, de manière générale, bon, c'est clair que Spider-Man est très important dans Civil War, ça c'est clair, c'est une surprise pour personne. Mais à côté de ça, je vois pas pourquoi Spider-Man ne pourrait pas être intégré. Alors le personnage va arriver comme un cheveu sur la soupe, et alors, enfin, c'est loin d'être le premier, quoi. je veux dire... Il euh, y a plein de personnages qui ont été établis comme ça au fur et à mesure en ayant des films solo et à côté de ça il y a plein de personnages qui ont été on va dire intégrés un peu euh, en dessous de la manche à l'arrache quoi. Petit personnage. Je veux dire... Pas un petit personnage. Par exemple, Œil de Faucon avant qu'il apparaisse dans Avengers, c'était quoi C'était 5 minutes d'heure Allez, 10 minutes. Ouais. De Faucon, ouais pour de soir, ça à 10 minutes... près, oh, je veux dire si Spider-Man n'a pas ses fameuses 10 minutes avant d'être intégré dans Civil War... Il n'y a pas vraiment mort pour moi. Et puis en plus le personnage est archi connu, tu l'as dit oui. toi-même, deux trilogies, oui, évidemment, trois oui. et deux on va dire. Les gens ont vu les films. Ça devrait passer quoi, enfin, je veux dire. Euh... Après le bon côté c'est que les gens ne savent pas forcément que Spider-Man ce n'est pas Marvel en fait, et que oui. c'est Sony. Ça c'est vraiment un truc que les gens souvent ils nous demandent pourquoi, ce... pourquoi Spider-Man n'est pas de... dans les Avengers Bah effectivement parce qu'il n'y avait pas les droits. Donc ouais, je pense que le grand public ça ne choquerait pas plus que ça de voir apparaître. Euh... Après tu va dépendre de comment ça va être géré, alors nous on pense qu'il va arriver dans Civil War, ce ne sera pas forcément le cas oui. non plus. Hein. Mais il ne sera pas au centre de Civil War. évidemment que non. Voilà, ça ne va, va pas être comme dans le comics. Ça va vraiment être Captain America et, et Iron Man, voire très Captain America. Donc s'ils arrivent à le placer un peu doucement, à l'introduire dans ce film-là, pourquoi pas voilà. bah C'est ça, en fait. Ça dépend en fait, de l'arrangement qu'il va y avoir aussi entre Sony et Marvel. Je veux dire, si Sony donne Spider-Man en disant OK, vous en faites ce que vous voulez dans Sylloir, bah ça va être nickel. Maintenant, s'ils commencent à dire vous pouvez l'utiliser, mais vous faites pas ça, vous faites pas ça, vous faites pas ça, vous faites pas ça, bon bah là c'est clairement vraiment L'aspect créatif. Euh, ah, ça, normalement, ça, pour moi, ça, ça devrait pas peut, passer. Ça peut aider à l'introduction de nouveaux personnages. Un... Récemment, Hugh Jackman a déclaré qu'il aimerait bien incarner Wolverine jusqu'à sa mort. Oui. Il a dit ça il y a quelques jours. Et le fait de pouvoir introduire un personnage comme Spider-Man à l'intérieur d'un univers déjà établi, ça pourrait permettre à Hugh Jackman de pouvoir vraiment rejoindre les Vengeurs pouvoir avoir une, euh, une importance dans l'univers là et donc d'être dans la continuité de l'introduction euh, de, de Spider-Man sachant que c'est un petit peu le rêve de Hugh Jackman de pouvoir bosser avec les vengeurs non, sûr. parce que euh, quand on voit la continuité un petit peu de l'univers euh, X-Men on va dire que c'est un petit peu le chat qui se mord la queue derrière alors qu'on a une continuité qui est vraiment réelle chez, euh, chez Marvel et bien, euh, chez Marvel Studios et donc ça serait un personnage euh, intéressant et il a tellement envie de continuer derrière qu'on a envie de le voir en Oldman Logan ou autre derrière et ça pourrait être génial par la suite. Non, non, c'est sûr. Bah, de toute façon, de manière générale, ce qu'on peut dire aussi, c'est que, que l'on aime les films Marvel ou non, enfin déjà qu'on les aime tous ou non, à la limite c'est un débat, mais pour contre ce qu'on peut dire, c'est que les personnages, dans tous les cas, ils sont très bien gérés. Quoi. Enfin je veux dire, ils sont euh, tous les films vraiment s'entremêlent. Alors je veux dire, rien que par rapport à ça, moi je suis plutôt confiant quant à l'apparition de Spider-Man, ouais. ça c'est clair. Il y a peu de chances qu'ils se plantent, on va dire ça comme ça, effectivement. Mm. En tout cas, il y a de très belles choses à faire maintenant. Euh, donc voilà, on est curieux, on attend ça avec impatience. Euh, donc voilà, à vous de vous faire votre propre avis. N'hésitez pas à nous envoyer euh, ce que vous en pensez ouais, sur voulais, Facebook et Twitter. Exactement, sur Twitter, voilà. Euh, vous pouvez participer sur Twitter avec le hashtag « Débat Côté Comics ». Donc voilà, allez-y, lâchez-vous sur ce débat-là. Voilà, vous pouvez nous dire « mais vous avez totalement raison » ou à l'inverse. Voilà. « ouais, Mais vous dites, mais vous êtes à côté de la plague. Ça ira très bien. Donc c'est à moi pour le tout sûr, c'est ça et pas du tout. Et pas du tout. À jour, on y arrivera. Je te jure qu'à jour, on y arrivera. C'est David. Et non, c'est David. C'est Monsieur David. Donc, il va nous parler euh, des films euh, un peu oubliés, finalement, qui sont passés euh, par voilà. la petite porte. Voilà, on va dire... Euh, j'ai appelé ça les inconnus du fond de la classe. Oh, c'est beau. <rire> okay. beau. Quand, je, quand je pense que j'ai failli sauter ça, quelle honte. <rire> et euh, bah oui, comme, comme je disais, on a eu pas mal, dans, déjà dans les années 80 et 90, pas mal de films de super-héros qui ont été faits que ça soit les Superman de Richard Donner ou que ce soit les Batman de Tim Burton qui ont été des, des gros succès même s'il n'y a pas eu euh, on va dire des grandes merveilles je pense surtout à, Super, à Superman 4 par exemple qui était euh, on va dire honnêtement une daube oh, c'était le meilleur village. une meilleure villa <rire> <des villas> arrêtés. <rire> c'était trop... Non. euh... non, Superman, non, non. oui c'est ça mais je, euh, je voulais vraiment en parler des adaptations on va dire un petit peu plus méconnues sachant qu'on sait que euh, le film est sorti mais on ne sait peut-être pas que c'est tiré d'un comics. Je prends l'exemple de The Wanted de Mark Millard, qui est quand même un des grands dessinateurs de la fin des années 90 et 2000, et du film de Timur beckman Betoff qui est sorti dans 2007 ou 2008 de Souvenir, avec un James McAvoy pré-X-Men et un Chris Pratt pré-Guardian of the Galaxy. On, a, on avait ici on va dire, un comics et un film qui sont totalement en opposition, à part le titre et les personnages, on a vraiment deux films qui sont euh, deux univers qui sont totalement différents. Parce qu'on parlait euh, le, le pitch du, du comic, c'est très différent parce qu'on euh, avait ici un, il y a 20 ans, c'était une grande guerre qui s'est passée entre super vilains et super héros. Et donc pour une fois, ce sont les super vilains qui ont gagné et ils ont réussi à éradiquer complètement de la surface de la terre toute euh, référence et euh, souvenir sur les super-héros, donc le seul, euh, le seul souvenir qu'on a des super-héros, c'est à travers les comics, et on assiste là à, à l'histoire d'un gamin qui doit devenir euh, le successeur de son père, qui était The Killer, le meilleur assassin de tous les temps, et qui devait devenir le, euh, prendre la succession au sein de la guilde des, euh, des super-vilains, et on a à l'intérieur des personnages ou euh, en couleur, comme euh, Gros Con, euh, Tadmerde Merde ou Johnny Debit. On ne peut pas, pas l'inventer, cool. et c'est <rire> vraiment, euh, vraiment comme ça que euh, Marc Millard a voulu créer son univers. Mais après on a d'autres univers beaucoup plus adultes. Je pense à History of Violence de David Cronenberg, qui est à la base tiré d'un comics, et qui est vraiment un, un comics basé sur le réel pour une fois. Parce que c'est vraiment l'histoire d'un homme qui, euh, qui, a voulu, euh, qui a voulu refaire sa vie, mais qui se retrouve rattrapé par son passé, et on a vraiment un film très noir qui est vraiment aidé par le trait du dessin qui est très haché et en noir et blanc. Donc on a un univers qui est très froid et très, très déprimant et qui suit bien le, la trame de l'histoire. Après il y en a d'autres qui ont eu moins de chance. Il y a The Boys, le comics de Garth qui est vraiment sur la bande d'arrêt d'urgence depuis plusieurs années. Simon Pegg qui avait inspiré le design du personnage principal Yugi Toujours motivé pour incarner le personnage euh, de, un, donc de Yugi. Et The Boys, c'est vraiment un film qui a du mal à se faire, parce qu'il va totalement à l'opposition du, euh, du monde du comics actuel. Parce que The Boys, c'est une uchronie où la société est gérée par des super-héros, façon euh, Ligue des Justiciers, mais, mais en, qui est sponsorisée en... par une multinationale. Voilà, et on est un peu plus corsé aussi. On a, on va <rire> voilà. <dire. rire> Et comme tu dis, qui ont des penchants, on va dire, assez louches. Euh... Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que tu as le bon côté des super-héros, du genre on sauve tout le monde, mais tu as aussi, hé, euh, hey, on a des pouvoirs, alors ça va être la teuf toute la journée. C'est en même temps, hein. Voilà, voilà. c'est ça. Et donc, bah, les boys hein, qui sont mandatés par la CIA pour gérer un petit peu le côté, euh, les penchants un petit peu déviants des super-héros. Un petit peu. Et je vais, hein, je vais terminer par une œuvre qui me tient à cœur, qui est Scott Pilgrim, un, un, ouais, un ouais. comics de Brian Lee O'Malley. Qui a, qui a été adapté dans un film que pour moi je trouve magistral, sachant que c'est Edgar Wright qui a réalisé le, le film, qu'on connaît pour la trilogie du Cornetto, donc Shaun of the Dead, Hot Fuzz et le dernier pub avant la fin du monde. Et donc le, le film se fixe sur le premier, premier volume du comics, donc Scott Pilgrim vs The World, où il essaye de, de pouvoir sortir avec la fille de ses rêves, Ramona Flowers. Et donc, euh, on est vraiment sur ce film euh, dans le summum de la pop culture et de l'utilisation des références de la pop culture. Entre le générique qui commence directement en son bibit, le, euh, les différentes incrustations vidéo qui à l'intérieur, le P-Meter ou, euh, ou autre références. Ah, cest à les... le comics, à la base, est en jeu C'est une sorte de jeu vidéo. Voilà. Vrai, dans, le comics est déjà très inspiré du jeu vidéo voilà. sur le système d'évolution des personnages qui acquièrent des capacités. Et des combats, etc. Et des combats. Et donc euh, on a vraiment une, une, cet univers qui est bien repris à l'intérieur et on a vraiment une utilisation aussi de, de pas mal de références que ce soit avec les musiques de jeux vidéo et autres et c'est vraiment euh, étonnamment un des rares films où tu as, as un gros rassemblement de personnes euh, d'acteurs qui ont joué dans des films de super héros ce qu'on arrive à trouver dans ce film là trois acteurs qui ont joué dans un film de super héros on a Chris Evans donc connu comme Captain America Brandon Rose, qui joue maintenant dans Harrow et dans Flash, mais qui a incarné Superman dans Superman Returns, oui, et aussi euh, Dylan Dog, qui est aussi un comics euh, italien, un fumetti italien, et on a Thomas Jane, qui a incarné donc, euh, le Punisher. Le Punisher oui. Et donc ils ont tous incarné un jour ou l'autre un personnage de comics, et on retrouve dans un film qui est adapté d'un comics, donc c'est vraiment euh, un cycle qui se continue. Donc euh, bah, moi j'espère que j'ai réussi à vous motiver à lire euh, des trucs que vous, avez peut pas, que vous aviez peut-être pas ouais, envie. Bah surtout tous les bien. gens. Les hein. gens, on a euh... tout lu. Hein, de non, tout mais quand même, on C'est par cas. Scott Pilgrim <rire> sur le bout <rire> des doigts. <c> <rire> J'avais pas le choix avec Julien, de toute façon. J'ai appris deux, trois trucs ouais, quand même. C'est bien. J'enchaîne. On passe aux sorties comics de début mars. Deux titres de la de All New Marvel Now. Voilà, est ce qui est Marvel Now. Il y a All New Marvel Now. Donc, deux, deux titres qui sortent en 100% Marvel. Le premier, c'est Elektra. Euh, écrit par Adam Blackman et dessiné par Mike Del Mundo. Alors, à titre vraiment très très sympa. Euh, un scénario solide, des vilains vraiment originaux. Euh, c'est vraiment une très bonne histoire. Mais alors, surtout, ça vaut le coup pour les dessins. Donc, vous le voyez là. Cette double page, par exemple, c'est juste magnifique. Donc rien que pour les dessins, achetez-le. Voilà, c'est rare que je dise ça, mais là, pour le coup, c'est vraiment... Donc on prend le bouquin, on regarde, on range. C'est aussi très, très très, aussi, bien. Aussi très okay. bon. Voilà. <rire> Donc je lui conseille fortement. L'autre série c'est Surfeur d'argent par Dan Slut, scénariste actuel de Spider-Man depuis des années maintenant. Et Michael Red, venu pour Mad Men, très bon dessinateur. Donc là c'est une très belle série, c'est une sorte de, de Doctor Who en fait. Un, un, un, un surfer à la sauce Doctor Who, euh, qui a beaucoup plu, qui a été publié euh, précédemment dans Marvel Universe Hors Série 15, et qui est donc la revue en librairie. Là aussi, c'est une belle série à découvrir. En page chez DC, la Stepanini. On m'a dit de citer l'éditeur, à chaque fois j'oublie. Donc voilà, Panini Comics pour les deux titres. Urban Comics, de son côté, euh, sort la série hebdomadaire. Elle ne bon, sera pas hebdomadaire en France, elle est aux états unis Hebdomadaire, évidemment, Batman Eternal. Donc là, en fait, c'est donc une série qui sortait chaque semaine et qui va un peu euh, avoir une intrigue sur le long terme avec toute la galerie de personnages de Gotham City, beaucoup d'ennemis de, de, de, de Gotham City, de Batman. Et c'est vraiment une très bonne série. Voilà. On pourrait croire que comme elle est hebdomadaire, elle a un peu a moins d'importance, etc. Ce qui n'est pas le cas du tout. C'est bien construit, on ne se lasse pas, le rythme est bon. Et donc Je conseille fortement, les scénarios sont dirigés par Scott Snyder, il y a James Tignon 4, John Lehman, Ray Fox, Kyle Higgins, Tim Seeley. Et niveau dessinateur, il y en a aussi qui sont dirigés par Jason Fabok. Ça sort le 6 mars, on a les 13 premiers numéros sur 52. Je finis avec American Vampire, tome 7. C'est le début du second cycle, parce qu'il y, y a eu deux cycles, pas enfin, le premier s'est arrêté. Le tome 6, c'était une sorte de. Bon, en attendant le tome 7, en fait, c'était plein d'artistes qui faisaient un... une anthologie quoi, qui était vraiment très sympa. Donc là, on reprend sur la série principale. Donc, je rappelle que c'est que ça suit les vampires américains, une nouvelle race de vampires, et que c'est surtout un comics euh, qui s'intéresse aux différentes périodes des États-Unis, de l'histoire des États-Unis. C'est un des meilleurs travaux de Scott Snyder, pour moi, pardon, voire le meilleur. Euh, toujours très bien dessiné par Raphaël Albuquerque. Et là, c'est du coup les années 60, en pleine guerre nucléaire. C'est toujours de très bonne qualité. Donc allez-y, achetez ce septième tome. Ou le premier, si vous n'avez pas acheté le septième, du coup, il faut tout faire, mais bah, allez-y. Et bah écoute, Jeff, je crois qu'il reste plus que toi. <rire> Boum allez, ah, cette fois, on s'est pas trompé. Donc moi, j'ai fait un petit sujet un peu différent des autres fois, faut le dire. Euh, au lieu de prendre un univers bien en particulier, j'ai pris plutôt une thématique et j'ai choisi le super pétage de plomb des super-héros. Le super pétage de plomb. Le ah, super pétage de plomb. Et il y a pas mal de bouquins quand même, faut être honnête. Ouais. Donc on a ouais, fait ouais. une petite sélection. On va commencer par Identity. Donc, à savoir euh, Crise identité, voilà, qui est chez Urban Comics. Il est tout beau, il est gros. Alors, euh, l'histoire, c'est plutôt simple. C'est la femme d'un super-héros qui est Elastic Man, je crois. C'est ça. C'est ça. Qui se fait euh, tuer. Et donc, il y a tous les super-héros qui pètent un plomb. Alors, pourquoi Parce que... Non, je te fais Ah non, c'est l'inverse, pardon. Et je je commence par tuer. la fin de l'histoire, c'est ça C'est ça. Mais c'est bien, en fait. Euh, tu vois Ouais ça, Tu fais ça un peu suspense, ça. après t'expliques pourquoi En gros elle se fait tuer et il y a tous les super-héros qui pètent à plomb parce que bah, finalement c'est leur côté euh, humain qui se fait attaquer. C'est vraiment au niveau de leur identité secrète qu'il y a un problème quoi et c'est pas le super-héros qui se fait attaquer mais bien le civil. Et euh, par rapport à tout ça, on apprend qu'il y a eu euh, pas mal de choses justement, comme le dit Julien, au niveau de la Justice League et qu'il y a une histoire sombre qui va être révélée, notamment Batman à qui on a effacé totalement la mémoire parce qu'il avait pété un plomb lorsqu'il a vu que la Justice League a fait quelque chose qui n'était pas bien. Lorsque Batman va s'en rendre compte, il va repéter un câble. C'est tout un bordel, c'est très bien ficelé, c'est une très bonne lecture, peut-être même une des meilleures histoires concernant la Justice League. Ouais, ouais. C'est vraiment euh, un incontournable, donc dispo chez Urban Comics, n'hésitez pas. Toujours chez Urban Comics, qui est sorti, il pas si longtemps que ça, c'est la tour de Babel. Alors très rapidement, en gros, c'est Batman qui met en place une série de plans pour arrêter chaque membre de la Justice League au cas où il tenterait de passer euh, du mauvais côté, on va dire ça. Seulement, il y a Ra's qui s'empare du plan et qui, du coup, euh, défonce chaque membre de la Justice League un par un. Quoi. Alors lorsque la Justice League apprend que euh, la cause de tout ça, finalement, c'est Batman et ses idées un peu euh, tordues, ils n'étaient pas super contents, forcément. Et c'est tout à bordel pour ensuite reprendre le dessus. Quoi. Vous avez ensuite Emerald Twilight. Alors là, c'est déjà un peu plus délicat à trouver, notamment en France. Ouais, ouais. Parce que Urban Comics ne s'en est pas occupé. Et Panini Comics, ça commence à remonter. Panini Comics n'en pas a sorti euh... non plus, il me semble. Ils n'en pas sorti, même pas dans les kiosques. Je même pas, pas, pas, kiosque. pas si c'est vraiment sorti en France. Donc c'est pour les lecteurs de VO non. pur et dur. Alors comment ça se passe En fait, Emerald Twilight, c'est un peu de choses près tout de suite après euh, la mort de Superman. C'est-à-dire que... Il y a Coast City, la ville de Al Jordan qui est rasée par Mongul. Du coup, Al Jordan, il va pas être content, il va avoir le fameux pétage de plomb, mais un bon gros pétage de plomb. Et en gros, il va massacrer tous les Green Lantern qu'il va trouver. Il va essayer d'aller voir les gardiens de la galaxie. Et c'est suite à ça qu'il perd son fameux statut finalement de super-héros. Alors techniquement, il devait tomber vraiment en disgrâce par rapport à ça. C'est juste que finalement DC a dit que bon, ça serait bien qu'il soit de nouveau sur le devant de la scène. On appelle Jeff Jones qui crée son Green Lantern Renaissance et qui crée du coup toute l'histoire avec Parallax en disant que ouais mais finalement c'était Al Jordan mais pas tout à fait lui et c'est grâce et à puis, ça qu'il a pu un peu sauver la mise. Il même. Est déjà Parallax avant quand même, dès qu'en qu en fait il récupère tout le pouvoir de la, de la batterie centrale, il y a Parallax il l'est déjà, après il Spectre, etc. Et c'est Jeff Jones qui va lui remettre de l'ordre là-dedans mais Parallax c'était déjà... Et donc ensuite avant. il y a le fameux euh, X-Men, le euh, X-Men Renaissance, Green Lantern Renaissance, et qu'après il voilà. euh, y a la série Green Lantern qui va pouvoir continuer ouais. quoi. Au niveau Marvel, vous avez House of M, hop là, est ce qu'il y avait un peu de choses près avant, à savoir Avengers, la séparation. Ça je préfère. Ça tu préfères <rire> Ah ouais. D'accord. Est-ce que tu veux oh. le présenter du coup euh, on, on, Rapidement c'est euh, donc Magneto. Qui a, un, qui a deux souvenirs, c'est Magneto qui a créé son, on va dire, sa, sa propre euh, lignée et euh, donc la, sa fille, la sorcière rouge, donc Vanda Maximoff, ça, ne va pas être très content. Ne va pas être très contente et va créer euh, une faille au niveau de l'espace-temps de et donc va faire disparaître tous les, euh, les super-héros et donc il va en rester en une poignée. Euh, tous les mutants tous les mutants pardon, oui, ouais, tous les tous mutants, les mutants ouais. et il va en rester une poignée à l'intérieur qui vont essayer de survivre ça. contre la lignée euh, des Maximoff, la House of M. C'est ça, Oui, il reste à tout casser 200 mutants je crois, hein. quelque chose comme ça. Je crois que 160 donc, on, on, on, on, on mélange un petit peu quand même là je trouve. Non, non, bon. là c'est bien House non, non, of mais, M. qu'à la suite, crée une réalité alternative, Oui. <rire> effectivement, et c'est là euh, où, le, où, elle donne le, où la House of M, donc c'est effectivement mm -hmm. qui, qui, qui domine, etc. Les super-héros ne savent plus qu'ils sont super-héros. Et il n'y a que vos qui s'en rappellent, etc. Il voilà. y aura un nouvel combat à la fin. Et, et le la croire suite va dire, une marre tout ça, plus de musant. Mm -hmm. C'est là qu'effectivement, il n'y aura plus que 200 mutants ensuite. Et tout ça, ensuite, ça va s'enchaîner avec Civil War, Donc, on a déjà parlé. Là aussi, il y a pas mal de petits pétages de plomb au niveau des super-héros. <rire> notamment Iron Man, qui va bien galérer quand même, mais rien que par rapport au retour de Thor. Il y a pas mal de choses très sympathiques à lire. Alors, au niveau euh, indépendant, vous avez aussi The, Ga The Cape pardon, chez Melody Graphics. Est très très bon. Vous avez Irrécupérable pour Delcourt et Absolution chez Glenna. Alors tout ça, c'est à nouveau des super-héros qui vont péter un plomb. De euh, Cape le montre euh, de manière très sympathique aussi avec euh, des, des scènes assez choquantes. C'est à lire, c'est quand même très très bon à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Et le tout dernier en date qui est sorti à ma connaissance, il s'agit d'Injustice. Hop là, donc là j'ai le tome 1 mais le tome 2 est sorti à pas si longtemps que ça. Et en gros, dans cette version alternative de l'univers de DC, il y a le Joker qui a euh, fait un peu plus de mal que d'habitude, ouais ça arrive, et donc il tue Lois Lane, Superman n'a pas le self-control de Batman, il tue le Joker et c'est le début de l'anarchie. En gros, il y a tous les super-héros qui euh, disent maintenant vous êtes des gentils, ou ça va chier. <rire> en gros, voilà. Voilà, si euh, vous avez d'autres lectures, n'hésitez pas à le signaler sur Facebook. Ça c'était pour ma petite sélection à moi. Okay. Voilà. Alors, nous vous avons demandé dernièrement si Rick était un personnage encore indispensable dans The Walking Dead Alors vous avez été très nombreux à nous répondre, forcément. Dès qu'on met Walking Dead, ça marche plutôt bien quand même. Hein. C'est à noter. Ouais. Il faut expliquer quand même que tu fais un petit rappel de, de, de Rick. Euh, oui, alors bah. la question déjà avait tout son intérêt, mais c'est surtout par rapport au tome 22 qui présente quand même un petit changement d'ordre physique et psychologique voilà. pour le personnage de Rick. C'est vrai qu'il euh, y a une ellipse temporelle entre le 21 et le 22, le 22 montre une méga claque par rapport à Rick, et c'est vrai qu'on se dit euh, « Oh là, est-ce qu'il euh, sert encore à quelque chose ?» Donc on vous a posé cette question, et j'ai fait mon petit top 5 de, de vos réponses. Alors, on va commencer avec Sonia qui dit « Je n'ai qu'une hâte, c'est qu'il dégage. » Au moins, bah, c'est clair, clair. Concis, c'est okay, beau. Clair. <rire> Pour Ensuite, il y a Jordan qui, qui nous dit « Non, pas choqué, Carl est un personnage qui peut prendre la place de son père. » C'est un peu les deux avis en même temps. Ah bah, en même temps, pour avoir cinq avis clairement différents, ah, c'est un peu plus délicat. Ensuite, il y a Julien qui me dit « indispensable ». Rick est indispensable. The Walking Dead, ce n'est pas une histoire de, du monde envahi par les zombies, mais l'histoire de Rick qui se réveille dans un monde envahi de zombies, il est l'histoire principale. C'est Julien qui dit ça C'est Julien. Ça, alors là, Julien, comme ça. Non mais ouais. il totalement, c'est bon, a une petite connexion, <rire> c'est ça Ensuite, il y a William qui nous dit "Je pense que Rick a fait son temps, le monde de Walking Dead est tellement riche qu'il peut continuer sans Rick." Mais étant donné que Kirkman a commencé la série par son réveil, il se terminera avec Rick, je suppose. C'était une des grandes théories effectivement. Mm. Et enfin, on a Greg qui est selon moi donc la top réponse oh. qui nous dit "Rick n'est plus celui qu'il était physiquement." Et c'est la honte, j'arrive pas à me relire. Alors, Rick n'est plus celui qu'il était physiquement. On lui a dit juste avant l'émission. <rire> C'est vrai, vois, en tu plus. comme un cochon, tu vas pas te relier ne <rire> ouais, ouais, ouais, si ouais. vous pas, ça va aller. Il est, ah, voilà. Il est difficile de rester attaché à un personnage sur le déclin. Il a pour moi perdu de sa superbe et a de plus en plus de mal à être un symbole. On ne peut être que d'accord. Très honnêtement, s'en débarrasser, pas d'une façon dégueu ou ridicule comme certains personnages, ça serait pas un mal. Qu'il reste un symbole pour une action plutôt qu'une infamie. C'est parfait comme réponse. Bien, mais mais euh, merci, bah Greg. merci, Greg. Merci, voilà, Greg. Voilà, tu es d'accord. Et Greg <rire> C'est ça. Ah donc le Julien. Non je suis pas avec Greg. Je trouve que sa réponse est belle. Elle est... Voilà. Non je suis avec Julien moi. Pour moi c'est l'histoire enfin, de Rick. C'est ce que carman a dit au départ en fait. Il disait que c'est vraiment l'histoire de Rick, l'évolution selon Rick et que ça finit avec lui. Et je pense que c'est pour ça. Je vois pas si vous embête Rick il est cool. Qu'est-ce qui si se passe quoi bah, Il évolue comme personnage quoi. Voilà. Il est moins impressionnant maintenant. Il peut-être je sais pas mais. C'est beau sur un personnage C'est C'est sur un personnage Moi, je serais plus de l'avis euh, donc de, euh, de ta dernière. Donc euh, Greg De Greg, ouais. Parce que bien joué, Greg. Pour, pour moi, Rick, euh, c'est un personnage qui était à la base et qui a servi euh, d'élément introducteur. Et donc maintenant, The Walking Dead, quand, euh, comme euh, il était dit, c'est un univers qui est tellement vaste qu'on euh, on peut passer sur un autre, euh, sur d'autres personnages. Rick, oui, on peut lui faire, euh, on peut lui donner une belle mort, mais l'univers peut continuer par lui-même. Et, et, écoute David, c'est la voix de la sagesse. Pas obligé de le tuer tout tu bon, voilà. ouais. <rire> Donc bah voilà, c'est déjà tout pour ce nouveau numéro de Côté Comics. Vite, eh ben bah, oui, c'est passé vite. C'est passé très vite. J'aurais peut-être dû galérer encore un peu plus à lire. Je pense, ouais. Ça aurait duré une heure de plus, ça aurait été bien. On peut inventer un truc, n'est-ce hein, pas Non, c'est fini, c'est fini. Donc j'espère que vous avez profité, que vous avez appris plein de choses, et euh, de notre côté, on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook et Twitter. Ciao, ciao tout le monde, plein de bisous. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.